Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Voix est Libre. C'est l'émission, vous le savez, qui essaye de vous donner les clés pour vous évader. On a un programme chargé aujourd'hui. Le sommaire, tout de suite. Du Romu Méninge en perspective avec le Festival du Monde, c'est aujourd'hui et demain à Paris. Conférence, débat, rencontre, on en parle avec le directeur du journal. Nous serons en direct du 19e arrondissement de Paris où Culture hockey démarre à peine. C'est l'incontournable du week-end. Et puis comment se déplacer dans Paris alors que demain la voiture est interdite Vous découvrirez le Cyclospace. De la chanson française aussi dans cette émission. Avec l'estival de Saint-Germain, ça débute. Et puis Alma Forer, une découverte, un coup de cœur, ce sera en direct, afin de la voix est libre. Également au menu des idées de sortie à Paris et dans toute la région, du brame du cerf à la musique électronique, et il y en aura pour tous les goûts. Voilà, on est ensemble jusqu'à midi à peu près. Et on va commencer tout de suite par se rendre à Fontainebleau. Vous le savez peut-être pourquoi Fontainebleau. et C'est un peu la, la mecque de l'escalade en plein air. Et eh bien de peu, c'est aussi la mecque de l'escalade indoor en salle. Une salle flambant neuve vient en effet d'ouvrir. et eh bien, on a pu la visiter. Pour vous, les images sont signées, Olivier Badin. Regardez. Utilisez que les jaunes et les oranges, ça suffit là. L'escalade, c'est une activité, on pourrait dire, cognitive à la base où d'abord je dois imaginer un itinéraire et ensuite le réaliser. Donc quand il part, il sait à peu près déjà quoi faire et il n'a que à gérer euh, l'effort à réaliser et la gestion de l'appréhension. C'est qui sur la jaune Allez, saute, saute, saute, saute, saute roule. Là, c'est 450 la dernière prise. Sauter de là, ça fait peur. L'escalade est un sport doux, en fait, puisque quand on fait de l'escalade de difficulté à cordes, il n'y a pas de chute brutale, il n'y a pas de, de problématiques difficiles. Par contre, c'est un sport qui fait utiliser tout le corps humain, qui augmente la souplesse et surtout la concentration. Moi, je ne suis pas bien grande, je, je compense avec la souplesse pour essayer d'atteindre des prises qui sont, euh, qui sont beaucoup plus hautes que des grands, euh, des grands gaillards à côté de moi. Euh, ont juste à lever la main pour les attraper. C'est vraiment bien de pouvoir s'entraîner en intérieur, surtout quand il pleut dehors, ça permet de garder la forme. On se sent vidé. Vider, relaxé, repos, enfin pas reposé, au niveau de la tête, pas au niveau des, des muscles. En tant qu'adulte, ça vous coûte 14 euros pour l'entrée à la journée, vous restez autant de temps que vous voulez. Par contre, si vous avez des petits, en dessous de 6 ans, on est à 9 euros. Voilà pour une première idée de, de sortie après.